j'ai faim, qu'est-ce qu'il y a à manger Qui n'a jamais eu cette phrase de la part de ses enfants ou de son partenaire de vie C'est aujourd'hui l'astuce que je vais vous livrer pour répondre à cette question rapidement. Bonjour, je suis Carole, bienvenue sur cette chaîne de podcast.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 Qu'est-ce qu'on mange aujourd'hui Qu'est-ce qu'on mange ce soir Et j'ai faim Je veux à manger tout de suite Clairement, en plus, moi avec les trois bouts de chou en bas âge, une fois que les estomacs sont vides et qu'il est l'heure de manger, il faut réagir assez rapidement pour ne pas voir ces trois petites têtes blondes débarquer dans la cuisine, venir prendre... Euh, quelque chose à grignoter entre guillemets, mais c'est même pas du grignotage, pour eux c'est juste qu'ils ont faim à ce moment-là. Alors, des fois nos horloges en plus sont pas calées de la même façon entre enfants et adultes. Moi j'ai pu le voir par exemple dans l'organisation du quotidien. Je préfère faire un goûter light et euh, donc le goûter light, pardon. Euh, c'est un fruit avec euh, de, de l'eau ou un bout de pain euh, complet de préférence. Ou aux céréales, euh, ça peut être aussi de temps en temps quelques viennoiseries. Voilà. Mais j'essaye de toujours être sur plutôt des fruits, des compotes. Et une fois que ce goûter light est passé, j'ai remarqué que souvent, pour ma part, hein, après c'est pas... C'est faisable de le faire pour moi parce que je suis à la maison à 18h. Donc, euh, c'est tout à fait possible pour moi euh, de leur faire à manger. Et souvent, je fais à manger euh, quand je rentre de l'école. Donc, je vais les chercher euh, à 18h. À 18 je vais aller chercher à 16h15. Souvent, on est à la maison... Euh, euh, si tout s'est bien passé euh, sur le chemin, euh, 16h30, voire euh, 16h45, on prend un petit goûter. Ensuite, on fait à manger. Soit je fais à manger toute seule, soit je fais à manger avec eux ou un des enfants. Comme ça, ça me permet aussi d'avoir un moment privilégié avec l'un d'eux. Et c'est une super activité. En tout cas, la cuisine, c'est un très beau moment de partage, d'apprentissage aussi. Euh, après je suis tout à fait ok avec le fait qu'ils ont eu leur journée et ils peuvent aussi vaquer à leurs occupations. Et donc pour revenir à l'heure du repas, euh, souvent nous c'est 18h30, je fais passer les enfants à table. Si mon mari euh, rentre euh, lui plus tard, soit euh, je mange avec lui, soit je mange avec les enfants. Euh, et souvent on essaye plutôt euh, un soir dans la semaine ou tous les. Enfin, ça dépend des emplois du temps de chacun mais dès que possible on mange tous ensemble mais si on voit que c'est trop tard pour les enfants 18h30 on fait à manger et si tout le monde est là ben, nous aussi en tant qu'adultes on mange à 18h30 alors comme je dis nous c'est un modèle perso qui nous va très bien, parce que ça nous permet de digérer tranquillement aussi après. Enfin, c'est beaucoup plus sain aussi pour le corps de manger plutôt en début de soirée, euh, plutôt que tard, et d'aller ensuite se, se coucher. C'est euh, beaucoup plus agréable aussi au niveau de la digestion. Et donc c'est aussi beaucoup plus agréable pour moi qui suis avec les enfants, plutôt que d'avoir les trois petits bouts de chou à tourner euh, autour de moi ou dans la cuisine, d'anticiper, je sais qu'à partir de cette heure là ils, ils commencent à avoir faim, mais je leur propose tout de suite le repas plutôt que d'avoir comme je disais, les trois petites têtes blondes à tourner dans la cuisine alors mon astuce et franchement c'est euh, je dirais le B à bas mais on prend peut-être pas le temps euh, souvent de le faire, c'est de préparer ses menus alors, pour avoir essayé plusieurs façons de faire, au départ, je faisais mes menus à la semaine. Sauf que euh, ben, ça revenait forcément toutes les semaines. <rire> et, et en fait, euh, ben, clairement, je, je laissais tomber parce que c'était trop, trop régulier, trop. C'était. Voilà, il y avait quelque chose euh, euh, qui était euh, plutôt de de l'ordre euh, un peu de la corvée. Et donc, euh, clairement, ce n'était pas le but non plus. Et ensuite, j'ai fait tous les 15 jours et je faisais aussi les courses tous les 15 jours. Sauf que les courses tous les 15 jours, le frais, il euh, y avait pas mal de pertes euh, alimentaires, euh, notamment en frais, donc ça ne m'allait pas non plus. Et puis, j'ai décidé de prendre euh, un jour le problème à bras-le-corps en me disant je veux trouver ma solution qui changera mon quotidien. Et donc, j'ai décidé de faire mes menus au mois. Donc, ça me permet d'équilibrer en plus euh, vraiment toutes les semaines en fonction de ce qu'on mange. Je m'adapte aussi. C'est qu'en fait, je ne fais pas les menus par rapport à des jours. Je compte le nombre de repas qu'il faut prévoir dans ma semaine. Donc, par exemple, cette semaine, j'ai 10 repas à prévoir parce que le midi, souvent, c'est des restes où euh, chacun mange de son côté. Les enfants sont à la cantine. Donc, j'ai 10 repas. Ces 10 repas, je les équilibre et en fonction après de euh, ce qu'il y a euh, en frais, en restes aussi... Euh, ou ce que l'on a envie ou pas tel soir parce que des fois on est plus inspiré par faire la soirée croque-monsieur que la soirée euh, euh, pâte par exemple et ben on, on change, il n'y a pas de souci. donc c'est vraiment euh, on, on adapte vraiment par rapport à notre emploi du temps aussi au quotidien mais le fait de le faire sur un mois pour moi je sais que je le fais euh, à la fin du mois pour le mois suivant ça me libère l'esprit. Je n'ai plus ça à penser. Et je sais après que euh, toutes les semaines, je fais mes courses en fonction de vrac, puisque euh, nous limitons un maximum les emballages pour les courses, et ailleurs d'ailleurs. Euh, donc, en, tout ce qui est vrac, tout ce qui est frais, euh, c'est important pour moi d'avoir l'esprit libre sur ce point. Ça me permet aussi de pas me prendre la tête et aussi les soirs où euh, ce n'est pas moi qui fais par exemple à manger et que c'est Monsieur et eh ben il se réfère au menu il regarde en fonction aussi euh, des enfin, moi j'appelle ça les stocks alimentaires c'est assez rigolo mais on est cinq à la maison donc euh, du coup bon ça fait toujours euh, des quantités un peu plus importantes que quand on est à deux par exemple et, et donc du coup en fonction des stocks alimentaires et eh ben on adapte aussi nos menus et en faisant de cette façon, eh ben, je me libère énormément l'esprit et puis ça me permet, voilà, quand je fais à manger, j'ai pas de questions euh, à, du style Oh là là, qu'est-ce que je vais faire à manger ce soir ou qu'est-ce qu'on va manger ce soir. Euh, si, les, si les enfants me demandent, eh ben, je leur dis Bon, bah ce soir, euh, c'est ça. Ou Ah, bah, vous préférez ça ou ça Parce que je suis capable de préparer ces deux, ces deux plats et si en plus j'ai eu le temps euh, de faire euh, des fois lors d'une journée off plusieurs plats en même temps, bah c'est top. Comme ça j'en mets une partie au réfrigérateur euh, qui me permet ensuite bah, d'avoir juste à réchauffer. Ou une très belle astuce aussi, je trouve, et qu'on ne met pas souvent assez en avant, c'est de faire en plus grande quantité. Par exemple, nous, on est cinq, donc souvent, je peux faire à manger, par exemple, euh, notamment des plats, euh, je... par exemple, la soupe, qui est euh, vraiment quelque chose euh, ben, euh, d'automale. Euh, et quand je fais de la soupe, j'aime préparer la soupe sur une quantité plus grande. Comme ça, j'en congèle une partie et je sais qu'un autre soir, euh, bah ce sera très facile d'aller chercher la, quantité, enfin le, le, la soupe dans le congélateur et de, de la manger le, le soir même si par exemple on est un petit peu plus pressé et puis avec un timing un peu plus court donc voilà pour mes astuces comment faire vos menus au mois vous pouvez retrouver les menus au mois sur le compte Instagram tous les mois je poste mes menus vous pouvez aussi retrouver sur Pinterest, le, sur le compte The Family Cocotte, directement les recettes que je classe par mois. Donc en fonction des menus, par exemple le menu du mois de euh, novembre, euh, vous allez sur le compte Pinterest, euh, vous allez dans Cuisine Novembre et vous allez retrouver les recettes. Voilà, euh, j'espère que ce podcast vous aura plu, ça vous permettra... Peut-être, je l'espère en tout cas, de trouver des idées aussi de menus, de repas pour diversifier et aussi vous amuser dans vos cuisines. Je vous dis à très vite. Ici, les podcasts étaient jusqu'alors euh, enregistrés et publiés toutes les semaines. Je vais passer sur un format plutôt euh, tous les 15 jours puisque je prépare l'arrivée euh, très prochainement de, de bébé donc euh, un quatrième petit bout de chou va rejoindre notre famille donc c'est aussi pour moi un moment euh, qui est important donc euh, je vais aussi euh, espacer les podcasts mais je serai tout aussi présente euh, avec vous je vous souhaite une très très belle journée et je vous dis à très vite ciao